Et vous allez tout de suite nous partager votre poignant témoignage sur vos cours de caté. Mais tout d'abord, comment ça va ce matin ouais, moyen. Enfin, Vous m'excuserez Marie, mais je ne suis pas hyper frais euh, ce matin. Bah, C'est normal, vous avez, venez d'avoir un petit bébé. Oui, mais ça n'a rien à voir en fait. comment on va parler caté euh, aujourd'hui, ouais. je, je me suis refait l'intégrale du catéchisme de l'église catholique hier soir. <rire> J'étais encore jusqu'à 3h <rire> du matin. Bon, Jusqu'au moment où euh, je me suis rendu compte que ça faisait à peu près 1000 pages euh, que j'avais décroché. Non, parce qu'en vrai, franchement, j'ai jamais été très bon euh, au caté, quoi. Il bah, faut dire que quand ma mère m'a inscrit, moi j'avais compris que j'allais au cas raté, en fait. Et bah, raté, hein, justement, hein, vous imaginez ma tête en entrant dans la salle paroissiale. Ah ben bah, Je cherchais le tatami, moi, hein, et au, là, au milieu de, de tous les autres élèves qui se demandaient pourquoi j'étais le seul à venir en kimono au catéchisme. Bon, C'est surtout quand l'animateur nous a demandé ce qu'il fallait faire si on nous frappait sur une joue. Alors bah, Moi, j'ai cru à un exercice pratique, ah bah, j'ai fait euh, Yamazuki dans ma voisine. quoi. Hein. Bon, comme l'a dit l'animateur après, euh, c'est pas très Jésus euh, pas hyper, ouais. comme, euh, comme réaction. Bon du coup on a repris les fondamentaux et puis bah, après ça hein, euh, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, bref. Je peux dire que je suis un petit peu ceinture noire troisième ème de KT. Bravo. Euh, après toutes ces années, euh, qu'est-ce que vous avez retenu à Marou euh, du, du catéchisme bon, Je vais être honnête avec moi, vous Marie. Euh, contrairement à l'école où j'ai de vagues souvenirs des lettres de Pythagore et du théorème de Montmoulin, euh, <rire> au catéchisme, je ne me souviens pas vraiment des aspects théologiques de la, de la foi. En revanche, ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'énergie qui motivait les animateurs. Ah bah ils étaient tous fidèles au rendez-vous, hein, ils n'étaient jamais lassés de nous entendre et surtout, bah, ils ne comptaient pas leurs heures pour nous préparer des grands moments de, de, de grande qualité. Des moments où euh, finalement, bah, peu importe le sujet, il y avait toujours une ambiance bienveillante et surtout de la place pour chacun. Et si au fur et à mesure des années euh, de caté puis d'aumônerie, je suis toujours resté un petit peu à la masse eh bien, grâce à la persévérance de ces animateurs, j'ai pu atteindre le Saint Graal du catéchisme. Qu'est-ce donc euh, Non pas un doctorat en théologie, ni un poste de cardinal, ni même ma place de chroniqueur dans cette émission, Marie, euh, mais bien cette rencontre personnelle que j'ai faite avec Jésus, et c'était en 2004. Amen, merci beaucoup Amaro.